Aujourd'hui je vais vous révéler un secret de magicien. En fait souvent les magiciens utilisent des pièces, euh, des demi-dollars américains et ils vont dire que c'est des pièces qui sont en argent, qui sont jolies et que c'est pour ça qu'ils utilisent. Mais la réalité est complètement différente, c'est qu'en fait ces pièces sont en néodyme, c'est à dire que ce sont des aimants et elles s'attirent très très fort. Alors tant que je les tiens fermement, il n'y a pas de souci, elles vont rester séparées mais si je relâche la pression en fait, hop, elles vont automatiquement se coller ensemble.